Alors bonjour. Alors bonjour. Ça va, vous allez bien très bien, merci. Ça va, ça va. OK, ça va bien, oui, ça va, on va bien. Ça va. On est là, on page 22 le mois Aujourd'hui, on va commencer page 23. On va regarder les trois affiches à ou trois flyers d'eux. On va lire eux et après on va parler هنا عن les exercices. Vous pouvez commencer à lire? Oui. Ok. Le cyber. Le cyber, café, euh, l'internet. 25 rue Molière. Ah, 25 rue Molière. Ok. Euh, l'internet pour, pour toi. Pour tous. Pour tous. Chat. Chat. Forum. Forum. Forum. Okay. Euh, Tous. Tous les, les jeux. jeux. Tous les jeux. Tous les jeux. En réseau. Horizon. Okay. Euh, action. Okay. Euh, aventure. Okay. Euh, simulation. Okay. Sport. SPORT. okay. Tout دي يعني كل. لما بتيجي في آخر ك. لو جت كده هنا الإنترنت بختوس يعني للجميع. لو جت بمعنى للجميع بننطق الاس، وغالباً بتبقى في آخر الكلمة. في أغلب الأو... الأحيان يعني آخر كملا في الجملة. فبننطق الاس، لما بتيجي مش بمعنى الجميع. بتيجي بمعنى الكل. كل الألعاب أو tous les jeux ont gisent يعني كل الألعاب في Also, um network so right? hmm. S. OK D'accord. Hmm. Atelier. Atelier, hip hop et... Non, non, Ah, OK. Hip hop. Hip hop et rap. Rap. Rap. Dans, dans, oh là, à l'espace, dans, okay. dans, éc, écriture, é, écriture, de texte, de texte, de texte chan, chanté, chant. Chant. A tout le monde, il y a une workshop, ok, workshop Hip Hop, workshop dans écriture de texte pour un chant Yannick, Rény. Jungle, aventure. Jungle, aventure. Okay. Euh, Partez. À l'aventure. Ah, okay. Dans la faute. Ah, dans, dans. Dans yani in. Dans. Dans. Dans la faute la forêt. La forêt. Ando la forêt. Uh, Des bolsons. Ok. Aventure aventure. Et jungle ou quel yani, forêt? Forêt, uh, jungle, y a une rebelle. J'en ai une. le jungle, une jungle et une forêt. Okay. Euh, partez à l'aventure dans la forêt de Bolche d'Esmaa. Ok? Esmaa le forêt de Bolche. Nom propre. Taille. Il y a une au forum des associations en groupe. Observez la publicité des associations. Choisissez une association et présentez-la. Il y a une forum des associations. On a, on a, on a, on a, on a, chaque association a, des activités, on a, on شو زي سي ان اسوسياسيون هي بريزونته لا هنقدم طيب هنقدمها ممكن نقدمها بالطريقة اللي هم هنا يعني بنقول كده او على لو قدمنا او شخص بنستعمل او سسو البليوريه بتاعها أو فوا سي فولا دي شفناها قبل كده احنا النهارده هنتكلم ازاي بنقدم مكان بريزونتي اليو عشان نقدم مكان طيب دايما بنبتدي بلي بري بوزيشن يعني حروف الجر للمكان اللي هم على لو المكان ده ايمينا Là où le mécan masculin a l'apostrophe, là où le mécan bictédible voyelle ou là où le mécan pluriel. En a zé à une présentation le club en forme. Quel club est quel mât masculin? Fa hâte ou yanni d'adoube préposition de lieu halfgard ou badin hâte ou le mécan ou badin est à melo en plus. اوكي oh. يعني يدفن ياني يعني فاعل غير محدد يعني ما بنتكلمش على حد معين يعني في النادي ده بنعمل كذا بنستعمل subject ياني subject غير محدد فاستعملوا هم دول plus ياني ياني ياني ياني ياني على ياني ياني ياني ياني ياني ياني ياني ياني الفعل يمكن ممكن يكون حاجات كثيرة حنبتدي نتكلم على الأفعال اللي إحنا لما نتكلم على النشاطات على زاك عندنا verb faire verb من توازيان جروب وعندنا verb aller. لو حأقدم مكان يا إما هستعمل faire أو هستعمل إما لو, لو المدينة من ville أو ما D'où les prépositions de lieu L'analyse ça peut être bon cest les personnes Ou en les pays féminins Ou en les pays masculins Là où le verbe est verbe aller Les préposition En bas où le badhab ila A l'apostrophe apostrophe la voyelle Voilà il m'a tout féminin au au au masculin ou pluriel au au au au au au au au au pays au au pays au au au au au au au au Quartier. يعني, les hein, au quartier. Il y a des exceptions, au cœur. Si nous le verbe, on le verbe faire. De là, le féminin, du, le masculin, l'apostrophe, le voyelle, ou du, le pluriel. l'exemple Au club, en forme, on fait, de la gym. La gymnastique, et la féminine. verbe faire. les prépositions Je vais lire D'accord Je fais. Je fais. Je fais. Tu, fais. tu fais. Tu fais. Il fait. Il fait. Il fait. Elle fait. Elle fait. Elle fait. fait. En fait. On fait. On fait. On fait. Nous faisons. Nous faisons. Nous faisons. Vous faites. Vous faites. Vous faites. Ils font. Ils font. Ils font. Ils font. الفو الفو فار لو يعمل زي to do كده بالنغيش ومستعمل وفرب مستعمل كتير جدا مستعمله في حاجات زي لما بنتكلم على أي نشاط بنستعمل أي اكتفيته بنتكلم عليه بنستعمل البرب فار فده البرب فار هنشوف حكاية النغيشان دي بعده البرب علي جو في جو في جو في تو تو في il va, il va, elle va. On va. On va. Nous allons. Nous allons. Nous allons. Vous allez. Vous allez. Ils vont, elles vont. Ils vont, elles vont. Ils vont, Très bien. Verbe aller, Bordeaux, M'en a homme, l'Afraël, Flora. A homme, tel l'Afraël, Flora, en verbe avoir ou être ou aller. ممكن بعد بعديهم أفعال ثانيه زي فار و vouloir و pouvoir بس علي مهمة جدا لان هنشوف النهارده ان بنستخدمه في المستقبل القريب vous choisir une association للسيبر كافيه ولا اتوليه كل واحد حيعمل بنفس الطريقة اللي احنا عملنا بيها J'en le l'aouel, la charef d'arrel le l'amacaine. J'en ai vu que l'amacaine est masculin, féminin, ou pluriel, comme nous avons dit. les prépositions de lieu. plus, j'en ajoute un. Windows, plus, j'en verbe. le verbe « faire ». Spike anyway. Vous pouvez m'envoyer par écrit. masculin. Atelier, atelier, un atelier, atelier, atelier d'un masculin. Quel met atelier masculin, quel est danse féminin, écriture d'habitabilité libre voyelle, ok, ça ou chant quel masculin, d'accord? Chat masculin, forum masculin, cyber masculin, quel est cyber, il n'y bleu, il ma masculin. D'accord? Donc j'attends vos réponses, hein. ها استنى الإدلوان هي جملة واحدة صح؟ هتقولي في ورشة الإيب أوب بنعمل كذا كذا وكذا وكذا بس هتحط هنا فيرقل وهنا فيرقل والأنت اللي هي إيه هتحطيها حتحطي في الآخر في جملة واحدة ها دكو أوكي. أنا بعتها لتشك خيب يا أوكي أنا بعتها لتشك n'est-ce oh, okay. pas? Un atelier. Euh, atelier un atelier à New World Shop. C'est un petit peu de voyelles. Ah, c'est vrai. Il va à l'apostrophe. Ok. À l'apostrophe. À l'atelier, je vais m'appeler hip-hop. Je vais m'appeler hip-hop. Je vais m'appeler hip-hop. À l'atelier hip-hop et rap, on fait de la danse, de l'écriture de texte et du du chou du verbe faire ma fouche au ah, rals non deux de là ou du ou deux à l'apostrophe ou des d'où les libis ou a au verbe faire ok du catapti en fait juste c'est correct catapti au cyber café on fait du chat à bien quel métro forum gaya des forums عشان هي بس جاية كابلوغيل، أو كيفان هتضيفهم. إحنا بنتطبق بس القاعدة اللي إحنا خدناها، أوكي؟, طبعا أوكي. ممكن نقولها من كده بس عايزين نطبق القعدة. بنقول أو أو في نقول دولي جو... دولي جو... دولي جو... دولي جو... دولي جو، لازم نستعمل جوي. جوي يعني نلعب، وفرب... هن... هنقول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 au cybercafé, on fait du chat et des forums On joue au jeu en réseau. réseau. des en réseau. On en réseau. On joue des On joue des jeux en réseau. On joue en réseau. On joue en réseau. des jeux أو إحنا قلنا جوي يعني يعني يلعب يلعب يلعب. أوكي. أوكي. أوكي. عندنا وقت pratique pratique هو يعني يمارس باللغة العربية بعد pratique بيقول إزاقتيك الديفيني لا ال apostrophe ل... ل... لي نهاردة عندنا فر وعلي و jouer و pratique لما أجي أتكلم عن نشاط ممكن يبقى النشاط ده رياضي. النشاطات الرياضية ممكن نستعمل فيهم حادثين ممكن نستعمل فير Faire مع كل النشاطات الرياضية أوك وممكن نستعمل فير حادثي برضو مع كل النشاطات الرياضية وكل الرياضات اللي فيهم كرة بيبقى ماسكولا يعني بنقول الفوتبال، ال volley ball، ال ال hand ball أي حاجة فيها ال tennis أي حاجة فيها كرة بتبقى ماسكولا أوك فارغ طبعا بخاتيكي نستعمل مع الحاجات دي بما ان الرياضات اللي فيها كورة مسكولة فنستعمل له له طبعا المسكولة مع مع فارغ هيبقى ديو فارب جوية هنستعمله بس فقط هكتب كده Sport Avec Ballon الرياضات اللي فيها كورة ممكن نستعمله في رياضات غير فيها كورة بطبع exception يعني بقول مثلا Je joue Aussie check بلعب شيشات. هذا شطرنج أي رياضة بقى حيبقى فيها كورة هستعمل معها فربي جوي رياضة ما فيهش كورة مش هينفع استعمل معها فربي جوي جوجو أو فوتبول فوتبول احنا قلنا الرياضات التي فيها كورة كلها هتبقى مسكولا فحط لها أو أو أو أو, أو دول الاتنين احنا قلنا جوي بياخد يدول يدول يدول le moustamme l'acteur a vouloir au ria d'azair yad cb hamas mais facha où je joue euh, c'est la natation natation mais je joue à la natation où le jeu et m je fais je fais je au jeu pratique vous autres je fais de la natation au je pratique la natation voilà qu'est ce que vous faites le week-end le week-end, je fais de la natation. Je pratique la natation. Je vais dans une salle de gym et je vais, ou je vais dans une piscine. Voilà. Les activités sportives. On va voir les activités artistiques. Les activités artistiques, c'est le dessin la sculpture par je fais du dessin ou je fais de la sculpture ou je pratique le dessin le verbe je vais dans un atelier on je vais dans un atelier de dessin, je vais dans un atelier de dessin donc nous avons fait de Nous avons fait Faire, jouer. Nous fair, pratiquer. Nous avons fait des activités Nous avons fait activités musicales, Faire, nous avons fait du violent, كامانجا, piano. مثلا, de la guitare. Nous практике دايما بنعرف نستعبله بقول پراتيك لو ویولون فيها دي دي بس je une pratiquer. Je vais utilise à vais pratiquer. Je vais pratiquer. Je vais pratiquer. Je vais pratiquer. Je vais pratiquer. Je vais pratiquer. Je vais Je vais Je Je Je Je Je Je joue à la guitar, de la la, de la. Je joue, Je Je Je Je Je etc. les activités musicales, nous les je je vais dans euh, un studio d'enregistrement, studio je vais, masalan, dans un atelier hip hop. ça vais musique hip hop. Hi -hi. Mm -hmm. ah. Hien, stavien, na, اربعه افعال بس كل فعل بالحروف اللي بتيجي حروف الحروف بسوغايارى دي المهمه دي هي دي اللي بتيجي ورا كل فعل هو فعال اللي احنا المفروض نعرفه من دي ممكن يبقى سؤال مالوش علاقه بالرياضه او الفن او الموسيقى ممكن يبقى مثلا كاسكو فات ودايما بيفرق فى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى je regarde la télé. Je regarde une pièce de théâtre ou un film. Une pièce de théâtre, je regarde un film. Je regarde un film. un article défini ou un article indéfini. Ou je regarde des matchs. C'est un verbe rester. Je reste sur l'ordinateur, al computer. l'ordinateur. Auto ou je surfe. Je surf, Je surf, sur internet le surf, le surf, le surf, le surf, sur Internet. le surf, surf, on le le sens figuré Dans le sens est je serai sur l'internet le verbe je l'internet lis lire, un roman, je lis le journal بالظبط ممكن او استعمل فيرب تاني ممكن اقول اتابع فيرب سويفر اوكي طيب هنا ده فيرب سويفر اوكي عشان ما هو بنكتبه كده بيبقى شبه فيرب اتر عشان ما, ما تشتكلوش ان ده فيرب اتر جو سوي ماسان لاكтуаلتي لاكтуаلتي اللي هي الاخبار جو سوي لاكтуаلتي على تيلي بتابع الاخبار الاخبار الراهنة يعني هي على التلفزيون على راديو مثلاً أو هنا أربعة دول دول مع okay. في و مع جوي في بيتحولوا يعني قلت لك le week-end, je ne fais pas de sport le week-end. Tu as dû travailler le tout. C'est clair ah, C'est clair. Nous avons la première question. d'accord? le eh? ce que vous faites après le travail, le week-end, en vacances. Okay. Yani, Dites le verbe dire. Dites le verbe dire.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 في الحلقه الجايه الجايه الجايه الجايه الجايه الجايه الجايه الجايه الجايه الجايه الجايه الجايه الجايه اللي الجايه الجايه الجايه اللي الجايه الجايه الجايه الجايه الجايه الجايه الجايه الجايه دي. الجايه الجايه الجايه الجايه الجايه الجايه الجايه الجايه الجايه اللي هو الترفيهات. Okay. Un loisir et un état okay. D'accord. Les sports. Les sports. Les sports. Le football. Football. Football. Le volleyball. Le basketball. Basket. Le basketball, oui. Ok. Le, le tennis, okay. le ski, la randonnée, oh, okay. le vélo, le vélo, le vélo, le VTT. Le VTT. Okay. les le spectacle, euh, le cinéma. Euh, le théâtre, euh, les concerts, les concerts, hein? les concerts, do music rock, euh, élect électronique, euh, classique, la danse. La danse. La danse. La danse. Hein? Ah. Euh, la... Maison oui. à la maison, à la maison okay. la télé... télévision, télévision. télévision. Okay. la télévision oui. oui. la radio, radio, la radio, oui radio, la radio, radio, radio, la radio, je... Je... les jeux vidéo les jeux vidéo vidéo vidéo okay. internet internet internet l'ordinateur ordina... l'ordinateur les activities les activités les activités la euh, activité mais, mais je veux activité. Mais de les activités, okay. les activités. E. et e. les actes les activités très bien okay. d'accord oui euh, je fais du sport du sport euh, euh, je fais du sport euh, du tennis Okay. Euh, rand, Dollar randonnée, Rendonné okay. randonnée. Je fais Dollar Bientôt Peinture Yanné Pintour Qu'est-ce que ça veut dire peinture Qu'est-ce que ça veut dire à Ça veut dire euh, Ras Ok euh, Fifa Bin Rasm ou dessin R Dessin Peinture, elle peinture, le reste de l'alouane, le maïe. Le dessin, elle est le reste de l'alouane, le la ressort. Okay. D'accord. Euh, je joue. Je joue. Ah, oui. Je joue au football. Je joue à, à des jours vidéo. Vidéo, très bien. J'ai. Je... je vais. Je vais. Au cinéma, je vais à la piscine. Je vais vous voir, euh, voir, voir des voir des expositions. des expositions. Non, des expositions. Des, des expositions. Et je les je lis, je lis oui. Je lis, je regarde la télévision, je regarde la télévi... télévision. Télévision. Télévision. T'as On doit droit le vocabulaire là, on doit être les verbes qu'on a parlé. On a dit ce que vous faites après le travail. Ok لو ويكند يوم vacances هندي okay. دوز اكتيفيتي في كل واحدة بس وما يكونوش حاجتين مكررين يعني اوكي okay. عندكم هنا ممكن تختاروا حتى حاجات تخيليه مش لازم تبقى الحاجات الفعلية اللي انتوا بتعملوها ده عشان بس نعمل بخاتيك للافعال طيب ابري لو ترافاي اوكي هنا في اس okay je fais du tennis et du football ok euh, le week end je vais au cinéma et regarde la télévision en vacances je joue au basketball et au très bien euh, c'est correct je joue au tennis et au football je pratique la peinture et le violon D'accord. Je vais là. Euh, donc dans. Euh, y'a un Je vais au cinéma et dans un théâtre. Dans, dans un théâtre. Au cinéma et au théâtre. Allez, va au cinéma. Euh, je trouve un verbe, allez, bien, à a dit, bien, bien,